Est-ce qu'il y a un dress code ah ben voilà, venez comme vous voulez, venez comme vous êtes. Alors bonjour à toutes et à tous, donc, euh, bah merci d'être là, donc, je suis Jérémy Dallois, cofondateur et CEO de, de reach 5 Donc euh, on, va, euh, on va parler pendant 10 minutes de, de la gestion des identités clients. Et pourquoi la gestion des identités clients, effectivement, elle est, elle est revenue, elle doit revenir au centre des enjeux et des problématiques des entreprises. D'une part, parce que, effectivement, l'expérience client, va de plus en plus vite et les comportements clients vont plus vite parfois que la capacité des entreprises à rester à la pointe des innovations. Donc c'est un enjeu clé. Pendant ces 10 minutes, on va voir effectivement qu'il y a des enjeux autour de la gestion des identités qui sont clés et qui vont beaucoup plus vite, encore une fois, que la capacité des entreprises à rester à la pointe des innovations. Donc une expérience client qui, aujourd'hui, demande effectivement plus de confiance. Euh, eh bien, effectivement, euh, aujourd'hui, force est de constater que euh, la gestion des identités clients est un sujet qui dépasse euh, bah, les sujets d'omnicanalité et de personnalisation one-to-one, -one. certainement parce que les promesses n'ont pas été tenues. Euh, force est de constater que les consommateurs ont euh, compris, ont euh, vu que euh, leurs données étaient utilisées à des fins de personnalisation mais malheureusement euh, que cette personnalisation n'est pas forcément à la hauteur de euh, leurs attentes, euh, d'une expérience, effectivement, sur mesure, comme on le souhaite et comme on le dit. De plus, ces mêmes consommateurs ont pris conscience qu'au-delà de collecter leurs données, bah, ces données, euh, effectivement, étaient euh, monétisées, euh, monétisées sans, encore une fois, euh, pour autant leur apporter une expérience client sur mesure. Cette euh, monétisation euh, euh, alors... leur aujourd'hui, on va dire, en tout cas, euh, passe mal. Euh, et elle passe d'autant plus mal qu'ils euh, sont de plus en plus informés, euh, de plus en plus éduqués euh, autour de la gestion des données. Euh, donc l'information générale sur le RGPD, euh, ça, c'est quelque chose qui, dans la presse, a eu beaucoup d'écho, à la télévision aussi. Mais euh, c'est euh, sans compter aussi sur euh, les euh, informations malheureuses ou les scandales de Cambridge Analytica, de Facebook, ou encore de la brèche de données qui a été confrontée, à laquelle a été confronté le Marriott. Donc Marriott, c'est 500 millions de données clients qui ont été hackées, ce qui a provoqué une dévalorisation boursière de l'ordre de 4% pour Marriott. La confiance. Donc la confiance doit revenir, effectivement, et surtout pas au détriment de l'expérience client. Confiance autour de la collecte des données et autour de la sécurité des données. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus méfiants, comme je l'ai dit, et ils se posent des questions lorsqu'ils interagissent avec les marques. Est-ce que l'application mobile sur laquelle je surfe, effectivement, elle est sécurisée Est-ce que le site web sur lequel je vais acheter un produit, il est sécurisé euh, on a une étude qui est disponible sur notre site internet qu'on a fait auprès d'un panel d'un millier de consommateurs sur justement les habitudes de consommation, ces changements de consommation autour de la collecte de données et autour de la sécurisation des données. Euh, est-ce que mon programme de feed, il est sécurisé Au-delà d'être sécurisé, est-ce qu'il est lié et est-ce qu'il est unifié avec l'ensemble des points de contact de la marque, parce qu'on va parler d'unification aussi. Euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire que le consommateur, lui, il veut reprendre le contrôle sur ses données. Donc ça oblige les entreprises à être de plus en plus flexibles, à moderniser leur système d'information, à les rendre aussi plus agiles pour faire entrer des problématiques, notamment de RGPD, de gestion des consentements, des problématiques qui prennent du temps, qui sont complexes à prendre en compte sur la gestion des identités clients. Et ça, bien souvent, au détriment de la flexibilité. Or, l'expérience client ne, ne peut pas être inflexible, l'expérience client doit être effectivement ce qu'on appelle chez nous frictionless, seamless et le client va de plus en plus vite et encore une fois comme je l'ai dit, euh, la problématique c'est qu'on ne peut pas anticiper les comportements et les attentes des clients tellement ça va vite. Il est donc effectivement important euh, dans euh, vos projets de transformation digitale, dans vos projets de replatforming, re de prendre en compte ces enjeux effectivement de d'unification de la donnée, d'unification de la donnée du client sur l'ensemble de ses points de contact. Ça c'est clé. Donc on ne parle plus forcément d'omnicanalité, mais on va parler d'une approche holistique sur l'unification de ces données. Et puis au-delà de ça, il y a une autre problématique qui va très vite, que vos systèmes d'information ne peuvent pas anticiper, c'est la désintermédiation de la vente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que simplement demain, eh bien, euh, quand les consommateurs vont consommer de plus en plus au travers de solutions comme euh, Google Home, comme Alexa eh bien, il va y avoir une perte de connaissance client et je ne sais pas si vous avez fait le test mais un exemple très simple si je commande une paire de Stan Smith rouge euh, via Google Home peu importe in fine euh, le marchand, la marketplace qui va me le vendre est-ce que c'est Sarenza, est-ce que c'est InterSport est-ce que euh, derrière c'est euh, Amazon même euh, c'est pas la question la question c'est qui collecte la donnée client, comment elle est collectée, qui contrôle l'expérience client et qui sécurise les données clients Et donc là, on est déjà dans le coup d'après, et là, vraiment, les systèmes d'information, nous, c'est ce qu'on s'aperçoit avec les entreprises avec lesquelles on travaille, ne sont pas prêtes, et les systèmes ne sont pas prêts. Donc il est important de prendre en compte ce lien avec le consommateur direct qui s'est perdu et de remettre le consommateur au centre, effectivement, de la relation client. Technologiquement, ben, C'est ce que je disais, les roadmaps euh, sont, euh, en tout cas les projets d'innovation pèsent de plus en plus sur les roadmaps de clients. Euh, on a des projets effectivement de migration, d'intégration de données qui prennent de plus en plus de temps, qui sont complexes et qui sont longues et coûteuses. Et donc ça il faut le prendre en compte. La... Oui B2B2C, euh, direct to consumer en fait. Donc la gestion des, des données clients entre dans une nouvelle ère, effectivement historiquement, ben, on avait pour habitude euh, du big data, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais euh, les entreprises géraient elles-mêmes avec leur infrastructure, leur technologie interne, la collecte et le stockage des données, est arrivée ensuite la problématique effectivement de pouvoir gérer l'historique des, euh, des achats, des conversions entre les prospects, les clients avec le CRM. Est arrivé ensuite les marketplaces avec de plus en plus de silos, avec l'importance effectivement de reconnaître le visiteur anonyme au travers de DMP. Et on a continué à siloter avec la partie mobile, etc., à siloter cette expérience client. Et aujourd'hui, on en est rendu, effectivement, à des projets de euh, RCU, donc référentiel client unique, ou à des projets de CDP, de Customer Data Platform. Et ça a donné naissance aux premières générations, euh, effectivement, de plateformes SIAM, donc de Customer Identity and Access Management. Mais l'enjeu, il, il est plus loin. Il est sur la modernité, euh, parce que les approches conventionnelles et historiques ont tué la conversion. Et je pense qu'on s'en aperçoit tous aujourd'hui. Euh, la gestion des identités c'est une perte d'opportunité euh, pour le business, ça crée des frictions, effectivement si je parle en termes de gestion des identités c'est de l'authentification, c'est de l'identification du client, le mot de passe, 71% des mots de passe sont un obstacle à l'accès au compte, perte de conversion. On a 74% des clients qui n'ont pas besoin de se créer un compte pour acheter quelque chose ou s'enregistrer. Et si vous les forcez, bah pareil, il y a une perte de conversion. Il y a beaucoup de défiance. Je parlais de contrôle sur la donnée, mais il y a aussi de la défiance, effectivement, des clients. 75% des clients abandonnent leurs achats, inscription par crainte qu'on ne respecte pas, effectivement, la collecte des données avec leur consentement ou qu'on usurpe leurs données. Ça, c'est dans l'étude. Pareil, des couliers une gestion des identités archaïques. Euh, je dirais même que, en fait, la non-gestion des identités provoque des coûts que vous avez sous-estimés. Plusieurs études. Euh, selon Forrester, 50% euh, des euh, problématiques support proviennent d'une mauvaise gestion des comptes des comptes clients. Et ça génère, effectivement, de, des appels, ça génère des réinitialisations de mots de passe, ça génère du trafic sur les serveurs, etc. C'est un coût de 70 dollars par réinitialisation de mots de passe. Sur une entreprise ramenée à l'année, c'est 1 million de dollars. Sur la sécurité, ça, c'est une étude d'IBM, 80% des cyberattaques concernent le compte client. Un coût euh, d'une donnée hackée, un record, c'est 148 dollars. Une ce c'est pas grand-chose, mais si vous la multipliez par le million de clients que vous pouvez vous faire hacker, ça peut vous coûter cher. Et encore, c'est pas le plus cher. Le plus cher, c'est surtout la problématique de confiance que vous allez avoir avec le client et l'image que vous allez avoir à gérer sur le marché. Euh, ça, c'est hyper clé. Donc c'est un sujet qui concerne aussi euh, les CEOs des entreprises, notamment pour des entreprises qui sont cotées en bourse. L'exemple euh, de Marriott, 4% de dévalorisation. Et le RGPD, les pénalités, c'est 4%. Et aujourd'hui, selon une étude du Gartner, il n'y a que 36% des entreprises qui estiment, c'est juste une estimation, qui estiment être en phase et ou respecter euh, effectivement euh, le règlement euh, européen sur la protection des données. C'est très très peu, finalement. Donc il y a des enjeux très très forts. Donc gérer les identités clients nécessite une approche moderne, puisque les données clients aujourd'hui sont déconnectées des points de contact, il y a une vraie problématique entre les différents points de contact, reconnaître un client entre ces différents points de contact, l'autologuer euh, quand il arrive, le reconnaître, ça c'est hyper clé, et ça c'est, aujourd'hui on s'aperçoit qu'on ne sait pas le faire, et puis derrière, plus on a de business, plus on a de marque plus on va multiplier cette problématique, et derrière, on va s'amuser, effectivement, à essayer de reconnaître le client. C'est pas la bonne approche. Chez Rich5, on a renversé cette approche, et on a travaillé, en fait, à mettre en place une plateforme moderne qui va venir gérer plutôt sur le front, en fait, tous les processus d'authentification, de gestion des consentements, d'identification, de sécurisation des données, et ça de manière holistique online, offline, sur tous les différents points de contact, les IoT, etc. Et donc, aujourd'hui, ben, on a un point d'interaction qui est géré par une plateforme sur les parties frontes. Ensuite, on va créer un référentiel identitaire, dynamique, unique et des consentements, avec une clé universelle qui va effectivement pouvoir circuler dans toutes, dans toutes vos applications, dans tous vos systèmes d'information. Et euh, derrière, on va avoir effectivement une gestion, et une activation sécurisée des accès pour des solutions et applications tiers qui vont venir consommer la data client avec la sécurité qui va bien. Donc pas de compromis pour une expérience client moderne. Aujourd'hui, les, les consommateurs ne, ne, veulent ne, ne veulent pas de compromis. Ils veulent qu'il y ait une relation directe, sécurisée euh, et qui respecte effectivement leur privacy. Ça, c'est un, euh, un point important. Donc quelques mots sur Richfile parce que je crois que c'est fini, en fait. Euh, bah, Richfile c'est une plateforme Siam qui a été lancée en 2017, euh, avec une expertise et un hein, fort dans le MarTech, le B2C et le, le SaaS, euh, On a 150% de croissance en 2018. Et surtout, en fait, le chiffre qui est important, c'est euh, l'année dernière, on a géré plus de 30 millions euh, de connexions depuis euh, plus de 60 pays. Voilà. Merci euh, pour votre écoute.